Donc vous imaginez déjà bien le caractère du bélier. Hein, premier signe, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dis ce qu'on doit faire, c'est moi qui ai l'autorité. Si vous l'acceptez, tout va bien. Hein, mais quand même, vous, le Capricorne, le dixième signe, hein, vous êtes le, le zénith euh, euh, du zodiaque, Donc euh, ça va être difficile pour vous d'accepter l'autorité du bélier. Maintenant, si vous avez des intérêts en commun, si vous... Euh, Bon, il y a plein d'éléments qui peuvent faire que, malgré tout, vous allez former un bon couple. Mais je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de tendresse entre vous, beaucoup de câlinerie, euh, euh, je ne suis pas sûre que la sexualité sera un, un lien important entre vous, étant donné que ça n'est pas dans... ça n'est pas forcément dans l'ADN d'un couple Capricorne-Bélier. Capricorne et Taureau, parfait, c'est la bonne entente entre deux signes de terre dont l'un est très sensuel et l'autre est très réservé. Donc votre Taureau, hein, si vous avez la chance de tomber sur un Taureau, euh, il va vous apporter ce, cette dimension euh, épicurienne d'amour de la vie, d'amour de la bonne chair, d'amour de la sensualité et euh, du côté charnel de, de la relation, euh, alors que vous, vous ne l'avez pas au départ, ou vous l'avez, mais euh, d'une manière extrêmement, euh, euh, comment dire, contrôlée. Hein? Donc le Taureau va vous aider à, à vous libérer un petit peu et à libérer ses forces et ses puissances, ces puissances euh, qui sont liées généralement à la libido, et euh, dont vous devez absolument pouvoir profiter, il hein, n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas. Capricorne et Gémeaux, alors, le grave et le léger, le profond et le superficiel, vous êtes vraiment euh, très différents l'un de l'autre et bon, est-ce que vous pouvez effectivement euh, vous rencontrer et tomber amoureux? Mais est-ce que ça peut durer? C'est la question qu'on se pose parce que vous êtes vraiment tellement différents. Euh, cela dit, le Capricorne, il aime l'humour et le Gémeaux a de l'humour. Donc si vous savez, vous en tant que Capricorne, apprécier l'humour des Gémeaux, enfin du Gémeaux que vous allez rencontrer, eh bien ça peut donner euh, un petit couple assez intéressant, et puis vous, vous parviendrez à vous détendre, à vous amuser, grâce à ce Gémeaux qui va apporter un petit peu de, de variété dans votre vie, ce qui vous manque parfois. Alors c'est pas le côté sexuel hein, qui, va, qui va être au premier plan, c'est hein. plutôt euh, le côté intellectuel. Capricorne et Cancer. Ah voilà, deux signes qui sont censés se compléter. Vous, vous, êtes, vous êtes opposés hein, sur la roue du zodiaque et... Euh, euh, pourquoi vous vous complétez? Eh bien vous Capricorne, vous êtes très réservé, vous êtes vraiment dans le contrôle hein, de vos émotions, le monde émotionnel euh, est quelque chose qui vous dérange, à moins d'un ascendant Poissons, euh, bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent venir euh, euh, infirmer ce que je suis en train de vous dire. Mais euh, bon, le cancer lui c'est le contraire. Il est très émotif, très sensible, très euh, euh, en, en écho avec les émotions des autres, il reçoit tout de manière... Euh, D'ailleurs c'est pour ça qu'il se crée une carapace, hein, c'est pour ne pas trop ressentir euh, les émotions des autres. Donc vous allez euh, être peut-être celui ou celle qui va protéger euh, le cancer, et donc ça peut faire un très bon couple, et si le cancer se sent bien avec vous, il se laissera aller à toute sa sensualité, et vous aurez une vie sexuelle qui, qui marchera bien. Capricorne et Lion, deux orgueils hein, qui se battent, euh, qui s'affrontent, vous êtes orgueilleux, mais c'est pas une critique du tout! Hein. Vraiment, bon, on a totalement le droit d'être orgueilleux, hein. le tout c'est que ça ne se retourne pas contre vous. Euh, le lion est orgueilleux aussi, mais bon, plus par... Euh, parce qu'il a... c'est un besoin d'être admiré, un besoin d'être, euh, comment dire... Euh, d'être le, le, le roi de la jungle, hein. c'est-à-dire que s'il fait euh, un, un écart s'il si, si est pris en défaut, là il est blessé hein, dans, dans, justement, cet orgueil qui serait plus de l'amour-propre hein, finalement que de l'orgueil. Euh, côté sexe, euh, je ne suis pas sûre que le Lion déclenche en vous des folles passions, mais en revanche, euh, Bon, si votre couple fonctionne bien, sur, euh, si vous avez des objectifs euh, en commun, des objectifs professionnels, la plupart du temps, euh, bon, ça crée du lien, et à partir du moment où il y a du lien, bon, il peut y avoir de la sexualité, mais bon, ce ne sera pas primordial. Capricorne et vierge, ça, ça fonctionne bien! hein. Euh, dans la mesure où déjà euh, vous êtes deux signes de terre, donc euh, vous avez les mêmes, euh, la même façon de voir la vie, euh, la même envie de, de, de creuser euh, des fondations solides à ce que vous faites, à votre, à votre couple si jamais vous vous mettez en couple, euh, d'élever une famille... Euh, bon, vous êtes dans un... Un peu, on dirait dans, dans le même, euh, vous avez pris le même bateau, hein, tous les deux. Euh, au plan sexuel, ça peut très bien marcher, mais ce sera pas forcément euh, extrêmement passionné. Mais bon, euh, bon, il vaut mieux, hein, que ce soit. Euh, la passion ne dure jamais. Hein, ça ne dure jamais plus de deux ans euh, et encore. Donc. Euh, vaut mieux avoir quelque chose de, de régulier et de, de, bien, de bien construit. Capricorne et Balance, alors bon, vous êtes très dissemblable, hein? euh, la Balance gentille, sociable, euh, qui aide les autres, qui est euh, une artiste parfois un petit peu bohème, et vous le Capricorne, qui êtes ancrés dans quelque chose de très euh, conventionnel. Souvent euh, d'ailleurs euh, vous aimez rester dans ce qui se fait, hein? vous n'aimez pas euh, être dans ce qui ne se fait pas, euh, alors que la balance elle s'en fiche hein, complètement. Euh, donc votre couple va être un petit peu bancal, mais bon, il y en a beaucoup de be couples banca bancal et qui tiennent quand même, hein, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres... Euh, euh, lien qui se crée et en particulier euh, parfois le lien sexuel hein, c'est vrai que euh, ça peut être chez euh, entre vous euh, il peut y avoir quelque chose de cet ordre <musique> capricorne et scorpion alors oui vous vous entendez bien hein, vous avez il y a de l'amitié à la base il y a des affinités il y a vraiment euh, vous voyez le Scorpion comme quelqu'un euh, de fidèle, sur qui vous pouvez compter, et euh, euh, qui peut rester votre ami pour la vie. Donc c'est déjà une bonne base hein, pour... Euh, si jamais vous voulez dépasser euh, le stade de l'amitié, euh, euh, ça peut aller assez loin. Et comme le vrai Scorpion est porté sur le sexe, il peut vous entraîner dans ses fantasmes, dans sa vision de la sexualité, et vous faire découvrir euh, pas mal euh, de choses. Hein? Vous serez plutôt euh, ému et, et transporté par, euh, par ce qu'il va vous faire vivre. Capricorne et Sagittaire, euh, deux signes qui ne se ressemblent pas, hein? euh, franchement, mais ça peut fonctionner quand même. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, vous le Capricorne, on le sait, vous êtes très réaliste, hein, euh, quand vous n'êtes pas pessimiste, mais vous vous dites que vous êtes réaliste. Euh, le Sagittaire euh, de l'autre côté qui est euh, mais d'un optimisme vraiment euh, indécrottable, hein, il euh, ne voit que euh, souvent hein, le, que le bon côté des choses, sauf s'il a évidemment des planètes en, chez vous, hein, en Capricorne ou en Scorpion, parce que ce sont ses signes voisins. Mais bon, je ne suis pas sûre que l'entente soit exceptionnelle entre le Capricorne et entre vous et le Sagittaire, vous le trouverez beaucoup trop... Euh, euh, comment dire... Euh, un peu trop léger hein, dans sa vision euh, des choses. Maintenant, sur le plan sexuel, je ne suis pas sûre non plus que ça donne quelque chose de très passionnant, euh, à part dans les débuts, hein, parce que les débuts sont toujours euh, pas mal, mais bon, je pense pas que sur la durée, euh, j'y crois pas. Capricorne et Capricorne, bon, vous vous ressemblez, donc forcément vous allez euh, peut-être être attirés l'un par l'autre. Simplement, ce que j'ai peur, c'est que vous soyez tous les deux des grands euh, pessimistes, angoissés et que chacun entretienne les visions euh, négatives parfois euh, que vous avez euh, de l'avenir. Euh, donc euh, bon, si jamais votre Capricorne, celui que vous rencontrez, euh, a un ascendant un petit peu qui va corriger ce côté-là, ça fonctionnera bien! Hein, parce que dans le fond vous aurez les, les vous avez les mêmes valeurs, les mêmes, euh, euh, les, la même, un peu la même façon de, de fonctionner. Euh, ça peut bien fonctionner euh, côté sexe, si, puisqu'il y a cette entente de base, euh, si vous vous installez euh, en couple, euh, il y aura une espèce de... de comment dire... La, la, la sexualité va très certainement créer un, un lien assez fort entre vous. Capricorne et Verseau, alors euh, le conservateur et le libéral, hein, euh, le, celui qui veut garder les le gardien des traditions, vous, et euh, celui qui les envoie euh, promener. Euh, donc euh, vous êtes extrêmement différents, mais pourquoi pas, euh, dans la mesure où vous pouvez avoir besoin euh, un petit peu de compenser euh, chacun. Euh, ce que vous êtes, c'est-à-dire que le Verseau aurait besoin d'un petit peu plus de conservatisme, euh, je veux dire on ne, on ne construit rien sans tenir compte autant du, du passé, du présent que de l'avenir, euh, et vous en tant que Capricorne, ben, vous avez besoin de quelqu'un qui a une vision euh, du futur, euh, vous en avez plus besoin que d'autre chose. Euh, côté sexe, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment euh, au premier plan, ni pour vous, euh, ni pour le Verseau, je... bon, peut-être que ça se passera, hein, qu'il y aura du sexe entre vous, mais euh, bon, ça, ça restera quand même au second plan. CAPRICORNE et POISSON Vous vous entendez bien généralement, hein, euh, le poisson, il a vraiment besoin de vous, hein, parce que vous êtes solide, constructif, vous, êtes, vous savez poser des limites, alors que euh, le poisson ne sait pas, c'est quelqu'un de complètement... Euh, il est dans le... dans une volonté de d'étendre hein, dans, dans toutes les directions, euh, euh, ses pouvoirs, ou... Euh, enfin, il, il est vraiment... Euh, comment dire... il n'est pas construit du tout comme vous. Donc vous pouvez euh, prendre chacun quelque chose de l'autre. Le, le poisson va prendre de votre sérieux, de votre côté constructif, et vous, vous allez pouvoir prendre un petit peu de l'intuition, de la vision, etc. Euh, des poissons. Euh, ça peut bien marcher sur le plan sensuel, ça va dépendre beaucoup de, de votre ascendant, mais euh, je pense que